Ce que ça m'envoie, c'est qu'un travail ne pourra jamais être parfait à 100%. Euh, tu ne peux pas incarner la perfection. Alors, pourquoi ça me dit ça Pourquoi tu ne peux pas incarner la perfection Ah, parce que ça t'emmerde de ne pas pouvoir l'incarner. Ça t'emmerde qu'il y ait toujours une pierre qui vienne te, euh, te bloquer le chemin. Parce que pour toi, une pierre, s'il y a une pierre sur ton chemin, c'est forcément pour qu'elle te bloque le chemin. Tu t'imagines, pas tu en tant qu'identité et conscient, mais je parle à ta structure, tu ne t'imagines même pas qu'une pierre puisse être prise et qu'elle puisse fait, être faite pour caillasser les, les autres ou alors construire un mur. Ou alors construire ce qui va délimiter ton chemin. Donc pour toi, les écueils sur le chemin ne sont pas des expériences, ne sont pas quelque chose qui m'enrichit, c'est quelque chose qui vient troubler ce que je sais déjà de moi. Donc en fait, tu ne veux pas... Euh... Tu ne veux pas... tu ne veux pas être détruit dans ton ego. Donc en fait, ouais, voilà, c'est ton ego qui pose, c'est ton ego et ton mental qui, euh, qui fonctionne de pair et qui, euh, et en gros, tu rigidifies une identité claire et précise avec, ah, bah, voilà. avec des valeurs claires et précises où tu te dis, bah, je vais être méga exigeant, exigeante par rapport, euh, par rapport à ce que je veux et je ne vais jamais en démordre. Donc c'est ta manière de dominer la vie, c'est ta manière de lui dire que, a, que, euh, ouais, manière de dire que la vie a tort et que toi, tu as raison. Donc à ce moment-là, la vie te donne raison. Vu que la vie, la matière de manière générale et les situations que tu attires sera toujours la confirmation que toi, tu as raison. Donc, et qu'est-ce que tu projettes de ta psyché sur la matière C'est euh, le fait d'être inadapté. Ah non, c'est. C'est bien l'inadapté C'est bien le fait d'être inadapté socialement, mais parce que tu euh, trop génial pour les autres. trop génial pour être comprise. tu es trop génial pour être, euh, pour être, pour être engagé et tu vaux de l'or. Tu es, es, es l'homme ou la femme qui valait 3 milliards, en gros. Euh, ah oui, et derrière le fait de toujours, toujours changer d'entreprise n'a rien à voir avec le côté euh, d'un travail qui te correspond de A à Z, mais euh, c'est ta manière de montrer à quel point tu es génial. Parce que euh, c'est exactement du même acabit que quelqu'un qui enchaîne les relations amoureuses pour tout, pour tout le temps ressentir cette magie des débuts. Lorsque, lorsque okay, ta, ta limite arrive lorsque tu vois que ça commence à sentir le roussi, c'est-à-dire qu'il y a de la routine qui commence à s'installer. Et là, bas tu connectes euh, en fait, tu connectes un ennui en surface, mais en fait, tu connectes une, une peur, ango euh, une angoisse, une peur totale de te retrouver face à tes propres incohérences qui se projetteraient dans la matière. Tu as peur que le, le scénario, le film romantique se, trouve, se, se transforme en film d'horreur. Donc ça veut dire que tu... Et en fait, tout ça, c'est l'extension pure et dure de, euh, de ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de figer des valeurs et de figer une identité, et de vouloir figer un scénario précis. C'est pour ça que tu pointes uniquement ce qui va, pas. Et tu as du mal avec ce qui va. Donc ce qui va pas, c'est ce que tu dois déconstruire, c'est ton rapport à la mort et à la spiritualité, et à l'esprit. Ce qui va, est ce que tu dois construire, c'est le rapport au corps, à la matière et à la jouissance. Il y a la jouissance dans la matière. Parce qu'il y a aussi une jouissance à l'esprit et à la spiritualité. Donc toi, tu as plutôt une tendance à déconstruire les choses, à dire, à prendre un objet. Tac, ça c'est un objet, et c'est ta problématique que tu dois vraiment régler. Et tu te dis, bah, je, vais, euh, je vais la regarder dans tous les sens, donc je vais bien, me, je vais bien faire du développement personnel, je vais bien faire de la spiritualité, donc, je vais bien me percher en haut pour euh, identifier clairement euh, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, les vies antérieures, les camarades, les extraterrestres, la clairvoyance, etc., etc. Et à aucun moment, tu vas, toi, euh, mettre les deux pieds dans la terre. L'image qui vient, c'est vraiment brancher la prise de terre et dire, bah, ok, je sais d'où ça vient, je sais d'où ça vient, voilà, ça vient là, de là, de là, de là et à partir de là, qu'est-ce que je fais Et pourquoi tu as du mal avec ça Parce que tu te dis que tu es incapable de créer quoi que ce soit dans ta vie, que tu, que tu n'es pas adapté, que tu n'as pas les compétences, voilà, pour toi et pour le groupe, ça vient de parler de compétences, tu n'as pas les compétences pour être euh, au même niveau que les autres qui construisent dans la matière. Donc c'est vraiment, tu connectes euh, une énergie d'enfant derrière, je ne te parle pas d'enfant intérieur, hein. je déteste ce terme, euh, je te parle vraiment euh, l'archétype de l'enfant donc l'archétype de l'enfant qu'est-ce que c'est c'est des choses donc c'est des problématiques que tu n'as pas résolues c'est l'équation de ton enfance que tu n'as pas résolue qui prend forme à travers une énergie et la plupart des gens effectivement lui mettent une forme d'enfant donc moi c'est pas mon délire mettre la forme sur les choses sur une énergie c'est pas mon délire c'est ok merci beaucoup pour ta question elle m'a beaucoup apprise c'était génial Merci beaucoup, Coline.